Je vais vous présenter Revirave, un traducteur automatique occitan-français et français-occitan qui fonctionne pour l'occitan-languedocien et pour l'occitan-gascon ou béarn. On peut l'utiliser en ligne et traduire gratuitement un texte en le tapant ou en faisant un copier-coller, mais aussi charger un document et le récupérer entièrement traduit, et même traduire un site web à la volée. Nous proposons d'ailleurs un outil pour générer un bouton à intégrer sur vos pages pour que vous puissiez offrir facilement une version bilingue de votre site. Et bientôt, vous pourrez installer un plugin pour les principaux CMS si vous préférez corriger une traduction manuellement avant de la publier. Rebirad existe en version mobile, vous pouvez la télécharger sur le Google Play Store et l'App Store. Et sur smartphone, vous pouvez prendre en photo un texte qu'il y a autour de vous pour le traduire. Rebirad est même disponible sous la forme d'une API tous les développeurs informatiques qui souhaiteraient intégrer de la traduction depuis ou vers l'Occitan dans leurs applications. Rebirad est né en octobre dernier. Elle a été développée par Lou Congress dans le cadre d'un projet transfrontalier européen appelé LinguaTech, où différents partenaires ont partagé des connaissances et des compétences autour des technologies pour les langues dites peu dotées. En effet, il n'est pas possible pour certaines langues, et c'est le cas ici, d'utiliser de grosses quantités de textes avec leur traduction alignée pour nourrir une intelligence artificielle. Il faut des techniques et des technologies particulières. Des béarnais, des basques, des aragonais et des langues se sont donc rassemblés pour inventer ensemble une manière de faire du NLP, du traitement automatique du langage, pour leur langue avec leurs spécificités. C'est comme ça qu'est né notre traducteur automatique, mais aussi la synthèse vocale Boots, l'outil qui transforme le texte écrit en voix et qui vous permet, dans Redirad, d'écouter et bientôt de partager en vocal un texte que vous aurez traduit en lingonus.